Voilà, mais écoutez, il est midi une. Merci de votre ponctualité, puisque vous êtes presque tous là. Je vous propose de, de démarrer. Arnaud, je te, je te laisse la parole pour présenter l'équipe. Euh, Arnaud, je veux juste remettre ton micro, excuse-moi. Désolé. Merci de nous rejoindre pour ce point de rentrée de la gestion privée de Trust Team. Avec nous aujourd'hui, Alban. Bonjour. Anita. Bonjour. Marine. Bonjour. Etienne. Bonjour à tous. Cyril. Bonjour à tous. Et, et moi-même, Arnaud Gardier, responsable de la gestion privée. Merci Arnaud. Donc bonjour à tous. On est très heureux de vous retrouver pour ce webinaire de rentrée. Alors nous avons traversé ensemble il y a peu. Euh, chers auditeurs, euh, la pandémie de Covid, euh, quand la situation s'est calmée, on était heureux de souffler un peu, vous aussi, je suppose. Malheureusement, ça a été de courte durée, puisqu'en février dernier est arrivée euh, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui euh, Cyril, est-ce que tu peux nous donner un aperçu du contexte économique actuel euh, bah, Pour résumer la situation euh... Plus d'inflation et moins de croissance potentiellement, c'est vraiment ce qui résume la situation actuelle. C'est la fin de 10 ans d'expansion alimentée par des politiques monétaires ultra-accommodantes à base de taux d'intérêt négatifs. On peut dire clairement que c'est la fin de l'argent gratuit. Et pourquoi Parce que à la sortie de la crise du Covid, on a vu l'inflation repartir à la hausse. Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, tout de suite après, il y a eu une explosion de la demande mondiale et une pénurie d'offres. Et ensuite, qu'est-ce qu'on constate avec la Chine C'est qu'elle n'a pas vacciné sa population et qu'elle a maintenu au contraire une politique zéro Covid en enchaînant les confinements, ce qui aggrave en fait la rupture des chaînes d'approvisionnement dans l'industrie. Et puis, bien sûr, comme l'a dit Alban, plus récemment en Europe, depuis le 24 février, et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le prix de l'énergie, bien sûr, explose, surtout pour l'Europe. Donc, à la place d'une inflation que beaucoup d'économistes pensaient transitoire, la perspective d'une inflation durable entre 8 et 10 depuis le printemps dernier aux États-Unis et en Europe notamment, a fait paniquer les banques centrales. Et pour revenir à une inflation de 2 l'an, hein, qui, qui est le mandat notamment de la FED, la Banque centrale américaine, cette dernière a remonté ses taux d'intérêt à un rythme inédit. Et elle l'a même encore démontré euh, hier euh, par un discours très agressif qui montre vraiment toute sa détermination à lutter contre l'inflation euh, ces prochains mois. Alors jusqu'ici, euh, côté résultats des entreprises ou, ou croissance mondiale, pour l'instant, ça résiste, mais clairement, la visibilité est vraiment faible, très faible. À titre d'exemple, la Banque centrale a annoncé un objectif de croissance l'année prochaine pour la France, qui est compris entre moins 0,5 et plus 0,8 ce qui traduit bien aujourd'hui vraiment ce manque de visibilité. Et donc, si risque de récession économique, il y a, c'est parce que les banques centrales, encore une fois, euh, iront, elles l'ont annoncé au bout de leur mandat, qui est de lutter contre l'inflation, et cette dernière devrait malgré tout rester à un niveau finalement assez élevé. Euh, dans ce contexte, c'est euh, principalement, on peut le dire aujourd'hui, la zone euro qui est particulièrement vulnérable à cause de la crise énergétique, euh, et puisqu'on on pense qu'au qu choc euh, de demande qui est induit donc, par la hausse des prix pourrait en plus s'ajouter un choc de l'offre euh, qui lui euh, sera causé euh, par l'augmentation des coûts de production dans l'industrie à cause donc, euh, des, des, de la hausse des prix de l'énergie et de l'autre côté aussi de la hausse des salaires qui elle euh, se constate aussi dans le secteur tertiaire. Donc si récession il y a, on peut quand même penser, et on espère qu'elle s'avérera relativement lente et transitoire parce que justement l'emploi euh, est un facteur, un indicateur qui se maintient bien et on le voit déjà, l'ensemble des gouvernements, notamment en Europe, vont tout faire pour aider les ménages et les entreprises par des mesures de soutien budgétaire. Alors, la question qui se pose aujourd'hui dans le contexte économique est de savoir si la baisse des marchés actions qu'on constate depuis janvier reflète déjà ces anticipations de risque de ralentissement économique et surtout, bah, que faire dans ce contexte de marché Merci beaucoup Cyril. Alors effectivement, quel est l'impact de tout ça sur vos métiers de gérant privé Marine, est-ce que tu peux nous en dire un mot s'il te plaît euh, Oui, alors nous sommes passés, comme Cyril vient de le dire, nous sommes passés d'un monde avec peu d'inflation, des taux d'intérêt bas voire négatifs, à une situation où les tendances se sont inversées rapidement, pour ne pas dire brusquement, notamment avec la hausse des prix des matières premières énergétiques. Quels sont ces changements Il y a eu un rapport de force est-ouest qui est différent et qui touche particulièrement l'Europe, un rapport au travail depuis le confinement qui a aussi changé, et particulièrement dans les pays développés, le retour de la volatilité et l'évolution des indices qui ne reflètent pas toujours la réalité économique compte tenu de leur composition. Et dans ce contexte, qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on constate Que les titres cotés ne manquent pas, mais cela ne suffit pas. Pour répondre à ta question, Alman, nous continuons de sélectionner les sociétés respectueuses de l'environnement qui ont une, une expertise particulière, sont innovantes, sont sur un marché de niche et porteurs, exemple la transition énergétique, euh, le numérique, l'intelligence artificielle et tant d'autres. Et des sociétés qui ont une équipe dirigeante qui respecte les critères sociaux et environnementaux, qui sont responsables euh, et, dans, et cherchent des, des activités durables, qui sont solides avec une bonne gouvernance, mais qui savent et recherchent à satisfaire, satisfaire leurs clients, surtout en période d'inflation. Pourquoi Parce qu'elles doivent avoir la capacité d'augmenter leurs prix sans que cela affecte leur croissance et leur marge et une hausse de 2 à, 2 pour, 2 à 3 de prix euh, est possible pour beaucoup de sociétés, mais avoir la capacité de les augmenter de 10 à 20 n'est pas donné à toutes les entreprises quand leurs coûts montent euh, fortement. Actuellement, à notre sens, il est prudent de relativiser le discours optimiste des chefs d'entreprise et attendre la fin du troisième trimestre euh, pour trancher. Nous restons bien sûr op opportunistes pour saisir les occasions qui s'offriront à nous, tout en restant fidèle à nos convictions, à savoir l'importance de la satisfaction client, des critères ISR, investissement socialement responsable, qui, entre autres, excluent certaines valeurs, énergie fossile, défense. Et dans notre allocation, nous privilégions actuellement des, les fonds diversifiés qui pourraient profiter à la fois euh, de la, la montée des taux sur certains rendements de certaines obligations et aussi se positionner sur euh, des, des titres euh, qui respectent euh, tout ce que je viens de citer, et donc la part action Merci Marine. Tu as parlé de fonds diversifiés. Alors, il y en a plusieurs dans la gamme des fonds de Trustim. Euh, est-ce qu'il y en a un qui, en ce moment, est particulièrement adapté à la situation? Étienne, est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Oui, effectivement, Alban, euh, le fonds Trustim Rockflex semble particulièrement adapté à cette situation. Alors, quelle situation Eh bien, euh, celle que, que vient de nous présenter euh, Cyril et, et Marine. Euh, donc, ça veut dire un contexte économique et géopolitique difficile et instable et euh, donc qui entraîne des marchés compliqués et avec une forte volatilité. Le fonds ROCFLEX euh, est donc euh, par définition flexible, ça veut dire qu'il présente des investissements en obligation et en action. Donc, le fonds du portefeuille obligataire, euh, donc, sur lequel Marine le disait à l'instant, on va pouvoir retrouver du rendement. Déjà, ça, ça, on retrouve déjà un petit peu de rendement. Donc, le fonds du portefeuille est en, est en investissement obligataire. Et euh, une partie action, donc euh, action euh, notamment euh, zone euro, euh, Amérique du Nord euh, et, euh, et d'autres zones à l'international que, que le gérant essaiera de, de sélectionner. Donc, toujours sur des valeurs de qualité et euh, qui pourraient être orientées sur le fonds de 0 à 50 euh, au maximum du, du fonds. Euh, à titre d'exemple, aujourd'hui, le fonds est investi à 30 en actions. Euh, bien évidemment, ce fonds, euh, l'intérêt du fonds et donc sa flexibilité et sa réactivité euh, réactivité qui permet donc de sortir du marché si c'est nécessaire ou de revenir, de réinvestir euh, au, au gré des, des opportunités de, de marché. Euh, bien évidemment, ce fonds euh, rentre dans notre, euh, dans notre process d'investissement, donc euh, ROC, Return on Customer, donc qui veut que euh, les valeurs dans lesquelles nous investissons, sont les leaders de la satisfaction client, donc de fait, le fonds est labellisé ISR. Euh, Aujourd'hui, le fonds euh, présente un risque de 4 sur l'échelle de risque qui va de 1 à 7 et il peut être investi euh, soit sur des comptes titres, soit sur des produits assurantiels, par exemple type assurance vie, PER, euh, et ce genre d'investissement. De, de, voilà. Merci Étienne. Donc, vous l'aurez compris, euh, vos gérants privés sont euh, au plus près des marchés dans cette période particulière. Euh, L'équipe est à votre disposition euh, pour répondre à vos questions et je vous propose justement que l'on réponde à vos questions. On en avait reçu quelques-unes euh, en amont. Euh, Peut-être que tu peux nous les partager, Anita, et ça vous laisse ensuite euh, bah, le temps de poser euh, dans les, le Q&R d'écrire vos questions que, que, que je poserai aux gérants de l'équipe. Oui, merci Alben. Euh, donc la première question s'adresse un peu à toute l'équipe. Euh, pour vous qui avez connu d'autres crises sur les marchés financiers, euh, est-ce que celle-là vous, euh, vous inquiète plus particulièrement Ah, alors, qui, qui peut répondre Arnaud, est-ce que tu veux commencer peut-être à répondre à cette question euh, oui, volontiers. Alors, euh, cette crise m'inquiète autant que toutes celles qu'on a pu connaître depuis euh, 30 ans. Euh, par nature, toutes les crises sont anxiogènes, euh, mais chacune est différente par ses causes. On l'a encore vu euh, cette année. Et euh, la durée des crises varie. La différence depuis quelques années, c'est que les banques sont à la, les banques centrales, pardon, sont à la manœuvre. Depuis 2009, la crise financière et 2012 et la crise de l'euro. Euh, les banques centrales ont été à la manœuvre, parfois à l'excès. Euh, on l'a vu dans les dernières années, des taux d'intérêt trop bas pendant trop longtemps, ce qu'on a appelé euh, l'argent gratuit. Euh, et puis, soudainement, en 2022, une remontée très rapide des taux d'intérêt, euh, ce qui a créé un peu la, la panique actuelle. Le marché semble anticiper que cette remontée trop rapide des taux d'intérêt pourrait entraîner une récession économique, comme le disait Cyril tout à l'heure. Ceci étant dit, nous restons favorables sur le moyen terme. En termes de choix de valeur, notre process de sélection nous permet de choisir des valeurs qui ont une capacité à augmenter les prix, ce qui devrait être gagné en période d'inflation. De façon plus générale, il faut retenir qu'en période d'inflation, c'est favorable aux actifs risqués, donc les actions, les seuls capables de dépasser en performance l'inflation. Ok, Merci Arnaud. Alors, on a une autre question euh, qui est, dans cette période, euh, sur quel support, alors je pense que par support, on entend enveloppe, euh, vaut-il mieux investir euh, Anita, est-ce que tu vas répondre à cette question Oui, avec plaisir. Euh, c'est une question qui est très pertinente et euh, à laquelle je ne peux pas donner de réponse unique puisque en fait c'est là que va intervenir notre expertise patrimoniale. En fait, pour chaque client, euh, on prend le temps de faire un bilan global de son patrimoine et de ses projets, bien sûr. Euh, et c'est là que pour répondre beaucoup plus précisément, en fait, effectivement, on distingue le support du véhicule. Le support, euh, en fait, ça va être le, le profil, enfin le mandat qu'on va choisir en termes de, de risque. On souhaite donner au client, notamment, par exemple, selon son âge. Et l'enveloppe, du coup, ça va être le véhicule d'investissement. Et par là, on va entendre, par exemple, un compte-titre, un PEA ou d'autres produits type assurantiel, par exemple. Et donc, selon les clients, pour vous donner un exemple un peu concret, si l'objectif premier du client va être la transmission, on va privilégier, par exemple, un contrat d'assurance-vie. Merci, Anita. Donc, en fait, il faut prendre rendez-vous avec son gérant privé pour choisir la bonne enveloppe. Euh, J'ai encore une question sur euh, le sujet de l'immobilier. Que pensez-vous du marché de l'immobilier dans ce contexte Arnaud, est-ce que tu veux bien répondre à cette question, s'il te plaît euh, Oui, tout à fait. On, tout d'abord, l'immobilier a toute sa place dans un patrimoine financier diversifié, que ce soit en direct ou à travers des SCPI. Euh, les points positifs, euh, horizon 2022-2023, c'est que la construction va être pénalisée par la hausse des coûts, euh, des matières premières, le ciment prend euh, 30% sur l'année, par exemple. Euh, ceci va soutenir le prix des logements existants. Les points négatifs, ce sont les nouvelles contraintes, que ce soit encadrement des loyers dans certaines villes, euh, les nouvelles règles environnementales, je pense au DPE, euh, qui va diminuer la rentabilité euh, de ces actifs. Dernier point, l'immobilier reste un actif peu liquide. En période de crise, il est plus facile de liquider un portefeuille boursier que de l'immobilier. Donc, une juste répartition des actifs reste euh, d'actualité. Euh, écoutez, apparemment, il n'y a pas d'autres questions Peut-être vous laisser euh, une ou deux minutes euh, si des questions arrivaient dans le euh, Q&A. Donc, vous pouvez le, continuer d'en écrire, n'hésitez pas. Euh, en attendant, euh, d'abord, j'aimerais vous remercier pour votre présence et puis peut-être aussi euh, terminer sur une touche positive dans cette période, puisque finalement, comme chacun sait, de toute crise euh, naissent des opportunités, des éléments positifs. Et on en parlait hier avec Marine, euh, justement, et je trouvais que c'était très intéressant. Est-ce que tu peux nous nous retracer un peu notre conversation, Marine, à propos des crises. Oui, bien sûr, Alban. Euh, effectivement, comme, euh, comme tu le dis, euh, chaque crise peut être également salutaire. Euh, chaque crise apporte son lot euh, de difficultés, mais euh, peut être aussi salutaire. Depuis 2008, nous avons traversé un certain nombre de, de, de crises euh, importantes. La première, vous vous en rappelez, c'était en 2008, la crise de subprime qui a touché les crédits et prêts hypothécaires aux États-Unis, transmis au reste du monde. Le secteur financier a été touché et tout ça, ça a forcé les banques et les entreprises à assainir leur bilan et à assainir leur endettement. Ça, c'était le côté salutaire qui leur ont permis de résister aux crises qui sont arrivées après. Ensuite, nous avons connu la, la crise de la dette de, de la zone euro qui doit parler à tout le monde, parce qu'à l'époque, on parlait de l'euro qui allait disparaître, qu'on allait revenir au franc, au Deutsche Mark, que, que la, les, la, la Grèce allait sortir de la zone euro, le Portugal allait suivre. Et en fait, ça ne s'est pas passé de cette façon. Et le, la zone euro, euh, n'a pas, euh, on n'a pas assisté à l'éclatement de la zone euro. Mais au contraire, nous, il y a eu une cohésion entre les États européens pour soutenir leur économie. La crise sanitaire dont tu as parlé en introduction, bann, nous venons de la traverser et, et ça a été une crise mondiale, et a permis l'accélération, la, ça a été difficile, on, on a de mauvais souvenirs de cette crise, mais ça a permis l'accélération de la digitalisation, de l'innovation, encore une fois, une meilleure coordination européenne, et les gagnantes ont su continuer à investir dans des solutions et services euh, innovantes et surtout durables. Et enfin, on arrive à la crise actuelle qui est la crise euh, après la guerre en Ukraine et l'inflation, qui vont sûrement permettre, pour le côté salutaire, de repenser les chaînes d'approvisionnement, d'accélérer la transition énergétique, et on devrait, euh, ou la sobriété énergétique, et on devrait progresser vers des solutions technologiques, euh, numériques, encore plus durable et surtout agir plus durablement. Et je dirais en conclusion, pour le long terme, nous allons nous armer de patience et surtout restons confiants. Merci Marine de terminer et de nous permettre de terminer sur cette touche positive. Alors, on n'a probablement pas répondu à toutes vos questions. Si d'autres questions vous viennent, vous n'hésitez pas à nous contacter. Euh, voilà, par mail, par téléphone, on est à votre disposition. Euh, on vous donne rendez-vous euh, en novembre pour un autre webinaire sur euh, le sujet de l'épargne retraite. On va parler d'un outil formidable qui est souvent peu utilisé, qui est le PER, et puis d'épargne salariale. Donc ça, ça sera pour le mois de novembre. D'ici là, euh, encore un grand merci à tous euh, de votre participation, de votre présence. Euh, voilà, sachez que on est là et qu'on est à votre disposition. Donc, surtout, n'hésitez pas à contacter l'équipe gestion privée. On vous dit au revoir et on se donne rendez-vous au mois de novembre. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.